Avec moi, je fais des vidéos en euh, caméra euh, subjective. N'hésitez euh, pas, pas. pas à liker, à partager et à vous abonner. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. C'est le premier test de cette caméra parce que je viens de la recevoir aujourd'hui même. Et euh, pour fêter ça, je suis en Mercedes. Euh, le modèle, je ne le sais pas, mais on va le demander au propriétaire. Quoi comme modèle Alors, ici, c'est le modèle classe A. Classe A. Mercedes. Tout à fait. Alors, on va enlever le son ici, comme ça. On c est plus en train de mieux. c'est un modèle euh, 2020. Alors pas tout caméra d'hercule, <rire> Il va falloir que, que je fasse bon, attention. Et, Et c'est trop chouette, j'ai entendu que, que tu as pu faire euh, les 20 km. Ouais. C'est dingue ça. T'as vu. C'était un truc. T'as vu la vidéo. Ouais. Ça a l'air vraiment sympa. Euh... Là. Donc tu déjà été à Skywash, hein? c'est ça que tu m'as dit Ouais. Il y a aussi moyen d'aspirer euh, à l'intérieur Oui. Ah, cool. Je vais aussi sans doute devoir faire un peu ça. Le Oui. Il y a aussi moyen. Putain. T'as un endroit où tu préfères euh, aller rouler Je sais pas s'il y a des endroits que t'aimes bien euh, Où aller en voiture euh, Non Prendre un peu l'autoroute Ouais Et tu n'as pas le CarPlay Non j'ai pas l'option Elle est disponible mais je ne l'ai pas Et ça c'est une option que j'aime bien tu vois Ah j'adore CarPlay moi aussi Je peux te montrer que si je fais ça, je change en mode sport. Le mode sport. <rire> c'est plus simple pour rentrer sur l'autoroute, euh, utiliser le mode ouais. sport, pouvoir se mettre dans, sur la bande. Et elle est. Euh, euh, très silencieuse. Ah oui, ça j'adore, c'est un confort. L'accélération n'est pas... Non, quand on confort, euh... est en confort, l'accélération... Elle n'est pas... Elle n'est pas brusque. Mais on a du force, ça doit déménager. <rire> Bientôt le <de> carroisse. <rire> <rire> Et Guillaume, en parlant de lui, il m'a dit que tu avais une option sur cette voiture. Pardon Il m'a dit que tu avais une option sur cette voiture. Ah, il, il a parlé de quelle option De l'option qu'elle se garrait toute seule. <rire> ah, mais il dit beaucoup de choses, Guillaume. Mais c'est vrai. Il y, a, il y a cette option qui est très chouette. Tu pourras me la montrer. Ah, mais bah, clairement. C'est en plus l'option que j'aime le plus. Ouais. Moi qui n'aime pas me garer. Et tu lis ça fréquemment Ah, mais tout le temps, vraiment. À chaque fois que je rentre euh, chez moi, j'utilise. Alors que des fois, je ne dois même pas. Je suis un peu fainéant. Hein. C'est juste que j'aime bien. Mais pour utiliser l'option tu vas voir, j'ai besoin qu'il y ait beaucoup de voitures qui soient comme ça mes capteurs comprennent. Pour te garer devant, devant c'est moi. Oui, par exemple, en ça. En créneau. Oui, ça, je peux. C'est en créneau en fait que ça s'est se garé. Là devant chez toi, je me suis garé euh, manuellement. Tu pourrais te garer en créneau devant, c'est moi. Ouais ça, je peux faire. C'est diesel, Ah, c'est diesel. Hein. Oui, ça. Ah, J'aurais dû te demander la question. Ce que tu pensais. Pour moi, c'était une diesel. Tu le, tu le ressentais, non Ouais. Euh... Ah, voilà, oui, la station l'école donc par là. Voilà. Et t'as le start and stop aussi. Ouais. Est-ce que c'est juste... Ah, c'est un seul fois Ou est-ce que c'est juste ici C'est ah, ça... là, c'est là. là. Ça va se couler, là. C'est là. C'est ici Ça, tu reconnais alors Ouais. Donc là, l'entrée, là, la sortie. En espérant que c'est ouvert. Oh, mince, ah. Fermer le. Mais bah, ça devrait ouvert être... Ah non, 6h, jusqu'à 6h. Ah zut. Et bien, <rire> moi j'aime bien les écrans, je trouve ça sympa. L'écran est même touch. Le monde, le et le fer aussi par ici. Ah, ouais, tu connais bien. Ah, sous le trackpad. Et toi, qu'est-ce que tu penses de cette voiture Moi j'aime beaucoup Parce que Ce que j'adore dans cette voiture C'est le confort euh, Quand on roule on... Il ne a en effet pas beaucoup de bruit Mais c'est aussi très confortable Mais là on se porte un peu Tu vois encore en sport Ah ben, let's go Tu le ressentiras seulement si je fais une accélération. Ouais. Ah oui. <rire> On n'entend rien. <rire> c'est vrai que c'est bien silencieux. Euh, mais ça, c'est à que de nouvelles normes, ça n'aime pas. Tu préfères qu'on entende bien le bruit du moteur Oui bien. J'en connais beaucoup qui pensent comme ça. Eh ben. La déblue à mettre. Ouais, j'ai l'option à des blues, euh, que je peux mettre. Donc il permet euh, que je dois un peu me renseigner sur euh, ce qu'elle qu a des blues, mais je pense que ça permet d'être bon oui. polluant. Polluant. Ça, je reconnais ici Louva la Là tu viens souvent à louvain la Neuve Ouais. C'est bon, C'est fermé, hein Parce que j'avais l'impression qu'il y avait un carouache à louvain la Juste jusqu'à place de l'accueil. On dit toujours que la troisième fois c'est la bonne fois. Hein. Ouais. Je vais mettre comme titre à cette vidéo. <rire> On ne trouve pas les carreau. Ouais. Et, puis, là de et Toi, tu sais, la déblu c'est fait à mal de quoi Non, tu vois tu sais C'est de l'urée en fait. Ah, de l'urée. Elle roule bien. Là, ça peut Et elle consomme combien Elle consomme vraiment très très peu. Elle consomme, je pense, euh, 4,5 4, litres 4,7 ouais. En moyenne Oui, ça c'est peu. Oui, c'est très peu. C'est très sympa. Grâce à ça, ça, un plein te permet d'aller très loin. Elle te permet d'aller jusqu'où euh... 900... De faire combien de kilomètres 900... 900 km chose comme ça Ah oui. Après il y a des voitures qui vont beaucoup plus, mais c'est un petit peu. J'ai entre 30 et 40 litres. Et que penses-tu des voitures hybrides ah, Ça dépend lesquelles. Les Faux hybrides, euh, ça pas dingue parce que ça permet pas de faire assez de kilomètres en, en électrique. Ouais. Euh, Faux hybrides, tu parler de quoi comme modèle euh, Comment dire C'est que le capacité, c'est à partir d'un certain moment, le moteur thermique euh, prend trop vite le dessus. Euh, on pas le moteur là. Oui, ils la Toyota c assez... Ça, tu aimes bien Ça, elle prend trop vite le dessus. Ah ouais. Trouve... C'est. Pourtant, j'en ai testé une. Hein, mais... Et tu as aimé l'expérience quand même Euh, oui, mais. Pas fort, on est brique quoi. Ouais, c'est ça. Quand t'es en hybride quand t'es en ville quand même Mais voilà Et ça t'aime bien les hybrides en général Oui Oui Folveau fait bien ça Ouais ça je suis d'accord On le voit des très chaudes voitures. C'était ici qu'il devait avoir le carwash mais comment faire Utiliser son téléphone. Non, au volant. Là, t'as des rangements. Des rangements, c'est ça, tu peux ouvrir en appuyant ici. Ouais, pour l'instant, j'ai pas rangé grand chose. Mais... Ouais. Moi, la voiture, c'est Audi que j'aimerais bien tester. Audi Et quel Audi en particulier Les RSI. L'audi sportive. Oui. Tu aimes bien les voitures de sport, toi, je vois. Oui. Je très... Le fait très fin. Ouais. On revient à la départ. Comment on se fait ça J'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ça, donc on va voir ce que ça donne. Évidemment c'est moins l'impressionnant que les autres fois. Mais ça Ah, et là vous voyez. Allez Je vais essayer de brosser, on va ça. Volant, des palettes, donc je peux maintenant, là je suis en vitesse 4, je peux passer en manuel 6, continuer, puis si j'accélère assez, monter en 7, ah ouais on entend le moteur, et si maintenant je, je fais une décélération, tu de le frein moteur oui. Ouais ouais. On doit l'entendre. Est-ce que vous pouvez répéter encore une fois Quelle est la météo à Oatigny Actuellement, il fait principalement clair à Oatigny. La température est de 12 degrés. Pendant la nuit, il fera nuageux avec une température minimale de 13 degrés et une température maximale de 16 degrés. que comme régulateur de vitesse. Ouais, ouais c'est ça. Donc là, on va se mettre à 70, hein, ce qui est autorisé. Je vais faire comme ça. Je crois. Comme ça, je... je reste avec mon cruise control à 270. Ouais. Je peux monter si je veux. Si je me dis, ah je peux faire un petit peu plus. C'est bien fait combien de kilomètre Alors ça c'est une bonne question Je pense que je suis à... 30 000... Entre 30 et 40 000 mètres ouais. Qu'est-ce Et en plus ça ne se lève pas La par le lift Oui certainement. C'est vrai que des fois, pas que je peux m'exprimer me comme ça. C'est ça, c'est... C'est bu à sa basse, C'est bu à ce qu'elle soit basse, non, non. C'est mieux qu'elle ce soit basse, que tout à fait mieux qu'elle soit basse surtout sur l'autoroute. Ah oui, je reconnais là. Ah, oui, là. Là ici on reconnaît même moi. Mais moi j aime, j aime, Ce que j'aime moins en fait qu'elle soit basse, c'est justement que j'ai toujours peur de, de l'abîmer. Alors, un point fort et un point faible oh. de cette voiture. Alors, le point faible, j'en ai déjà parlé, c'est euh, que ma voiture est relativement basse. Donc pour les cases vitesse pour une voiture pour rouler avec cette voiture à Bruxelles, euh, ça peut être compliqué il faut avoir des techniques pour euh, ne pas abîmer son bas de caisse. Et le point fort, je dirais le confort. Comme tu as vu, il y a beaucoup d'options. Il n'y a, a peut-être pas le CarPlay, mais il y a beaucoup d'options qui rendent la vie plus facile. Euh, C'est une tenue de route plutôt confortable. En fait, même petite ah ouais ouais parce que la cabine est là a... Je dois activer en fait ici Et la voiture va rechercher Des places de stationnement après on revient chez toi Il faut que les voitures soient Plus proches l'une de l'autre Je crois être ici Ah et voilà il peut se trouver mais Pas de bon endroit Donc ça c'est vraiment pour se garer en hein. C'est surtout en ville où il y a pas de place, euh, il y a là très peu de place. Là, je pense qu'il vont en trouver entre ces deux voitures. Ah, parfait. Alors, je freine, je sélectionne, je dois mettre Engager la marche arrière, et puis je fais plus rien. T'as vu Mes mains et mes pieds ne font plus rien. C'est la voiture qui va tourner le volant, qui, qui active les pédales. C'est dingue, c'est dingue, ça. Ça, c'est le petit bruit. Donc, on est garé. C'est dingue, ça. Elle <rire> vient garer en plus, hein. Ouais. Elle se gare et mieux que moi. Et pour sortir, mais je pense qu'il y a l'option parce que j'ai déjà fait une fois. Il y a l'option, oui. Mais ah voilà, sortir de la place. Engager la marche avant. Oh là là. Là. reculer. Le temps. <rire> Heureusement, moi j'aurais eu des problèmes pas. <rire> super impressionnant! Ah, et hop! Je dois reprendre le volant. C'est super est... impressionnant! Je viens d'apprendre avec toi qu'elle savait sortir aussi de la place. Super, merci pour. Euh, ces péfé de la voiture. C'était génial, ça va. Voilà le moteur. Alors, Martin, qu'est-ce que tu dit j'en dis que bien et à bientôt <rire> J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux sociaux.